Que le nom de notre Seigneur et Que nous reconnaissons encore ce matin. C'est de grâce que pour nous puissions encore nous retrouver ensemble en afin de pouvoir l'adorer et le glorifier de tout notre cœur. Nous réjouissons de ce qu'il n'a pas changé. Et comme notre précieux frère l'a lu encore ce matin, dans le psaume dans le livre de l'Éternum, notre Dieu revient. Et cela est aussi est certain que.. Le soleil qui se lève aussi, qui se couche et qui, aussi, la lune qui se pointe aussi dans les cieux aussi pour pouvoir montrer aussi dans le temps que réellement que Dieu a eu à pouvoir parler sans enseigner. Depuis qu'il a parlé, chaque chose reste réellement à sa juste place comme Dieu l'avait ordonné. Nous sommes certains que le Seigneur, notre Dieu, revient parce que celui même qui nous a ouvert les yeux, il nous a accordé la grâce de pouvoir réellement réaliser et surtout de, de reconnaître le temps. La prophétie biblique a veillé à pouvoir être aussi annoncée pour que dans chaque période, dans chaque temps, effectivement, la parole qui était destinée en ce temps-là puisse arriver à pouvoir réellement s'accomplir pour que ceux qui sont dans ce temps, dans les yeux, pourront réellement sourire, se voir l'accomplissement et reconnaître avec certitude le temps dans lequel ils vivent et aussi maintenant en fonction de cela aussi. à la grâce du Seigneur, par son Esprit Saint, il puisse réellement nous montrer aussi le temps qui nous reste aussi sur cette terre en fonction de ce que lui il a eu à pouvoir déterminer. Vous réaliserez très bien, frères et sœurs, que pour Israël il y a eu au moins, la Bible l'a dit, que c'était 70 semaines qui ont été déterminées pour le peuple d'Israël. Pour aussi la ville sainte. Et pour les le temps de nation, les gentils, effectivement, pour nous, en réalité, il est simplement exprimé, la Bible dit, jusqu'à ce que la totalité de païens soit entre Donc, c'est-à-dire que Israël est, est vraiment l'aiguille sur l'envoi de Dieu qui nous permet de pouvoir. C'est pour ça que le Seigneur a toujours dit insouisez-vous toujours par une comparaison tirée de figuier. Lorsque ces branches deviennent tendres et que le feu pousse, vous connaissez déjà qu'il était proche. Donc, avec nous, maintenant, le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous a donné en fait la parole prophétique. La prophétie et les prédictions qui ont été données, effectivement, pour le temps dans lequel nous, nous sommes, effectivement, pour le temps des gentils. En fait, nous, en observant ces choses-là, nous puissions réellement aussi voir, effectivement, où ce que nous en sommes et ce qu'il en est, effectivement, et comment les choses se mettent en place. Et comme vous vous souvenez, je crois que nous l'avons entendu effectivement ce mardi ou jeudi, en rapport avec effectivement Jean le Baptiste qui est entré en scène et les pharisiens, les saduceiens, vous savez tout cela, les juifs le ont envoyé effectivement c'est une sacrifice tout seul qui puisse effectivement d'avoir Jean pour lui poser la question toi qui es tu parce que effectivement que ils avaient lu dans le saint de Ketio, que lorsque tel événement arrive à pouvoir se passer alors certainement cet événement doit arriver en vérité donc ce qui dit que cela a été le signe qui leur montrait réellement la progression dans le plan réellement du Seigneur et de voir effectivement combien de temps rester parce qu'il fallait que la prophétie, la parole de Dieu, la promesse que Dieu avait faite à Israël soit réellement aussi accomplie pour qu'il puisse arriver à pouvoir aussi entrer vraiment dans la bénédiction de notre Dieu. Ainsi donc, cela a été un signe marquant aussi, parce qu'en lui posant la question, il voulait voir effectivement si l'époque pour eux était située comme effectivement une pensée dans le temps dans lequel ils étaient, parce qu'ils savaient que quand réellement le messager entrait, alors effectivement, certainement que le Messie aussi à la porte. Nous aussi, nous aussi, dans ce temps, effectivement, comme nous sommes des, des gentils, en vérité, comme la Bible dit, Dieu a jeté le regard parmi les nations pour se choisir du lieu d'un peuple qui porta son nom. Nous devons être réellement reconnaissants au Seigneur de ce que d'abord nous ne savions pas ce que c'était que les promesses de Dieu. Ça n'a pas, effectivement, aussi, qu était les les prophéties aussi que, qui était le prophétie aussi, qui était yeux sur les scènes Écritures, et, et c'est ce Dieu, effectivement, autant marqué, il nous a ouvert les yeux, nous a fait comprendre, effectivement, ce que c'était qui nous que Dieu avait faite. Et aussi, que c'était aussi que une épouse, effectivement, du Seigneur. C'est là que, réalisons aussi que, dans, dans ce plan, dans ce programme, que Dieu lui-même a établi, il a une façon tout à fait particulière de faire les choses qui qui, qui, qui, doit aussi réellement réjouir nos cœurs, parce que il nous a réellement ouvert les yeux et il nous a aussi donné la, la compréhension, non, non charnelle, non intellectuelle, mais une compréhension spirituelle pour les choses spirituelles. Que Dieu te bénisse, mon en frère. Fait. Vous remarquez très bien qu'effectivement que lorsque, lorsque Jean le baptiste, et parce que donc Jean l'apôtre, effectivement, a pu le voir, il a vu effectivement au milieu des cette Donc, vous savez effectivement comment le chandelier est aussi, euh, est, comment fabriquer, comment il est aussi, aussi fait, je l'avais mis ici une fois, vous voyez effectivement que la lumière a commencé là, cette lumière est passée là, elle est passée là effectivement. Donc cela nous montre effectivement aussi combien nous qui sommes dans un temps, c'est pour que nous puissions avoir cette véritable certitude que réellement le Seigneur, notre Dieu, est à la porte, non pas parce qu'on le dit, qu'on qu veut le répéter d'une certaine manière, mais... Lorsque nous regardons en vérité avec les yeux qui nous a accordé la grâce de pouvoir voir la prophétie, les prophéties bibliques et les positionnements dans lesquels Dieu nous a positionnés, alors nous comprenons de tout notre cœur, avec beaucoup d'empressement et beaucoup de crainte aussi, de respect encore le Seigneur, que réellement sa venue est proche. Regardez bien, avec effectivement, là, comme vous voyez effectivement les chandeliers, comme il est avec cette branche. On remarquait très bien que la lumière qui était ici, là, la première lumière, est démontrée, effectivement, le vrai peuple de Dieu, la foi véritable, effectivement, l'enseignement pur dans lequel ce peuple a eu à pouvoir réellement entrer, et qui s'est vraiment approché. Donc, il y a eu, effectivement, ce peuple que Dieu a eu à pouvoir toucher davantage, et qui a reçu, effectivement, cette parole qu'il a réellement transformée des de, de, de, de, de l'âtre, effectivement, dans lesquels il s'est trouvé, effectivement, à venir maintenant de, de faire enfants de Dieu et de fils et des de Dieu, devenir un peuple de Dieu, celui qui n'était pas le peuple, et devenu un peuple. Parce qu'il est parlé, effectivement, de l'âge de fer. C'était pas l'âge de vivre, effectivement, pour bon, l'âge de frères, fait, les faits effectivement, sur les guides de nations, en réalité, donc, en réalité, effectivement, là. Ah, effectivement, ils ont eu à pouvoir entendre la parole de Dieu, ils ont eu à pouvoir voir, effectivement, et ils sont restés, effectivement, dans cette lumière. C'est merveilleux de pouvoir réellement voir cela, peut-être, passer un peu plus vite. Mais vous remarquez, effectivement, que de là est passée cette lumière-là, dans un second âge, effectivement, ainsi de suite. Donc, vous verrez, effectivement, que cette trace, effectivement, témoigne toujours de, de la présence du Seigneur, et là où le Seigneur se trouve, il y a toujours la pure parole de Dieu. Et là où se trouve la pure parole de Dieu, il y a toujours l'esprit véritable de Dieu qui agit. Et cet esprit, effectivement, il agit, non pas dans l'esprit, mais aussi dans l'âme, profondément dans l'âme de l'individu, effectivement, du croyant qui croit, parce qu'il reçoit ce qui vient réellement de Dieu, alors ça pénètre son âme. Dieu fait son travail, effectivement. Et nous remarquons que en réalité, ce qui était là, et puis arrivé jusqu'à l'âge de la Odyssée, qui est le dernier âge, effectivement. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui a été aussi partagé parmi les autres différents endroits est arrivé aussi jusque dans le dernier âge dans lequel nous nous trouvons. Et là, si vous réalisez très bien, si vous pouvez voir aussi d'une manière aussi spirituelle, c'est que là, c'était qu le commencement en réalité. Il y a une croissance qui devait arriver à pouvoir avoir à chaque fois qu'on passe la dernière suivante. Vous remarquez très bien, frères et sœurs, que vous savez, je pense que nous avons eu l'occasion de pouvoir avoir le cadre êtres vivants et aussi, voir aussi dans le sein de ne et pas ben, si vous avez eu l'occasion de pouvoir, c'est de voir en fait le parallélisme entre le sceau et aussi les états de l'Église. Chaque fois, chaque fois que l'Antichrist, effectivement, changeait, effectivement, aussi des formes pour se dissimuler, il y avait un être vivant qui aussi, Dieu manifestait aussi, pour combattre la forme que l'antichrist avait Vous vous souvenez encore C'est absolument important, de faire ça, de pouvoir réellement aussi se souvenir. De ce que nous avons entendu, et c'est nécessaire pour notre marche et surtout dans la continuité, effectivement, de choses que Dieu nous donne. Donc, effectivement, vous voulez voir effectivement, que chaque fois qu'on passait d'une étape à une autre, effectivement, les épreuves changent d'effort. Quand on commence au début, les choses sont différentes. Mais non, regardez très bien, parce que vous vous souvenez, je ne vais pas rentrer en détail, mais regardez très bien. Dans l'âge des faits, effectivement. Qu'est-ce que le Seigneur a dit effectivement Il dit, mais, il dit, mais, il dit, mais, je connais tes oeuvres, je sais que, et que vous allez lire un tout petit peu là-dessus. Là, je fais, c'est un chapitre 2, je pense, c'est cela. Verset 2. Apocalypse <t 'en> chapitre 2, verset 2, il dit ceci. Si, je, je connais tes œuvres ton travail, merci. Ton travail et, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as trouvé vraiment menteur, et tu as de la persévérance, parce que, merci mon père, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné, ton premier amour. Souviens-toi donc de tu es tombé, réponds-toi et pratique de premières œuvres, sinon je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te Le c 6. Tu as pourtant ceci ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. voyez que là, ça a commencé par simplement des œuvres comme cela, on pouvait voir d'une certaine manière, mais, et ces choses-là étaient tout à fait, vous voyez, comme un peu pédines comme ça. Hein. Et au fur et à mesure, maintenant qu'on passe à l'autre, c'est-à-dire devenant, une doctrine. Et puis finalement, on continue encore, effectivement, on courant, effectivement. Donc, chaque fois qu'on avançait en réalité, et vous remarquez très bien aussi que le diable aussi a tisé aussi sa façon de pouvoir faire et y changer de forme. Vous l'avez lu, non Amen. On ouvrit le premier jour, sinon, si vous lu, vous parlez, nous reviendrons peut-être là-dessus, mais nous assurerons peut-être un dimanche, peut-être un dimanche, peut-être un dimanche, que si voit effectivement le parallèle entre les sexos et aussi les sepages de l'Église. Comment les choses sont voient, pour que vous puissiez, je crois que nous l'avons touché ici, quand nous avons touché les quatre. millions, je crois que nous l'avons touché ici. Bref, nous comprenons que euh, c'est cela. En fait, en réalité, on voit comment les choses évoluent. Et si vous pouvez voir aussi, aussi que vous puissiez comprendre, plus on avance, plus on avance les écoles de ça veut dire que ça, ça nous fait en, en croissance effectivement, d'une manière... Et avec, avec le croyant ici, c'est aussi comme cela que le Seigneur, notre Dieu, agit aussi. Vous commencez par la justification, vous passez par la sanctification, donc vous grandissez, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu. Et dans l'âge, effectivement, de la le dernier âge, c'est en fait l'âge de la maturation. Donc, pour tout ce qui était là et qui commençait à pouvoir aller, voyez-vous, ça monte comme ça, et à la fin, effectivement, Dieu lui-même doit arriver à pouvoir réellement être dans son peuple, et le peuple de Dieu doit avoir une maturation, une maturité, une connaissance spirituelle de Dieu, parce que la Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Et plus nous connaissons les choses de Dieu, elle nous permet de pouvoir avoir, parce qu'il a la révélation de ta parole, elle est claire. Et donne donc l'intelligence aussi. C'est au, au simple en réalité. Donc cest dit que qu'elle nous donne la grâce de pouvoir réellement voir en réalité. En rapport avec la parole de Dieu, ce que Dieu est en train de pouvoir faire, et cela nous introduit aussi davantage à pouvoir nous accrocher, comme notre précieux frère l'a dit tout à l'heure, on creuse, on creuse, effectivement. Mais nous ne voulons pas seulement avoir écouté, mais à mettre en pratique la parole de Dieu. Et quand nous l'entendons, effectivement, nous voyons, nous voulons que cette parole prenne forme aussi en nous. Nous voulons être identifiés dans cette parole. Mais frères et sœurs, il y a une chose qui est très importante que. Le, le Seigneur aussi parle aussi en rapport avec son, son peuple, il dit, il dit, oh Jacob, tu t'es lassé de moi. Ça veut dire qu'effectivement, qu'à un certain moment, vous voyez, il y a eu un zèle qui que vous aviez auparavant, et brûlez effectivement, vous vouliez. Maintenant, vous devez tellement les formalistes. il n'y a plus de zèle en fait dans les choses de Dieu. Donc vous stagnez à un certain moment. Oh, c'est ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions avoir davantage de zèle pour nous pousser davantage à pouvoir, lorsque nous recevons, en notre frère, à lui, en contre, alors que Dieu le bénisse, que nous creusons davantage. Parce que quand nous avons entendu, la même jour, je disais que, si je posais la question à un frère ou à une soeur, mais qu'est-ce que nous avons entendu mardi Nous que nous avons entendu, jeudi? c'est difficile pour que un frère ou une soeur se rappelle effectivement ce que nous avons entendu mardi, ce que nous avons entendu jeudi. Alors, comme nous l'avons entendu encore ce matin, il est nécessaire que quand nous entendons la parole de Dieu, nous retournons à la maison et nous créons. Nous lisons encore davantage. Mais c'est vrai, vous réaliserez comment Dieu va encore vous, vous, vous enseigner encore davantage. Et là, vous comprendrez effectivement pourquoi il est nécessaire d'entendre la parole le mardi, le jeudi et le dimanche. En fait, c'est que Dieu est en train de bâtir, en fait. Et, et nous recevons effectivement les le matériaux nécessaires. Vous savez cela Regardez ah, très bien, la Bible le dit quelque part dans le saint 19, je pense, dans le livre de l'Apocalypse, il, il dit, dans le chapitre 19, il dit une chose, une parole, il dit une parole à dire, oui, regardez bien, il dit, réjouissez-nous, je crois que là, oui, dans chapitre 19, l'Apocalypse, le... Le, euh, le verset 7, il dit, réjouissons-nous et soyons dans la négressie, et dans lui gloire car les noses de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, c'est la justice de sa Il lui a été donné de se revêtir. C'est-à-dire que ce qui est nécessaire Dieu lui donne, c'est à elle de pouvoir prendre maintenant pour pouvoir réellement se revêtir de ce fin lin que Dieu donne, effectivement, pour que nous puissions réellement être trouvés habillés, mais non pas levons nous. Nous prenons effectivement l'écriture dans le livre de ton que mon frère vous a lu tout à l'heure ce matin. Héteronome au chapitre 18. Héteronome 18. Au verset 15, Dieu te bénisse, mon frère. L'éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'Assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ses grands feux, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit c'est qu'ils ont dit, est eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères. Un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Amen. Nous voulons vraiment te dire encore merci ce matin, à notre Père. Nous voulons glorifier encore ton Saint-Nom pour la grandeur, bien et ton bras, de ta puissance, mon béni, mes patrisons. Oh Dieu, tes œuvres sont innombrables, mon béni, mes patrisons. Nos yeux, quand tu contemples les yeux, mon béni, mes nous sommes tellement si petits. Nous disons, gloire, ouais, tu seras rendu encore aujourd'hui. Merci pour ce que tu fais pour nos Pères. Oh Dieu, encore la grâce que nos cœurs soient ouverts, mon Seigneur pour entendre et aussi de pouvoir aussi réellement recevoir cette parole et la vivre aussi, Père. Bénis ton peuple encore et pardonne-moi encore, mon Seigneur, et d'ainsi prier, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au oh, bon voyez que c'était merveilleux parce que le peuple de qu'il était sorti avec Moïse, il entendait seulement Moïse qui montait, qui revenait, qui disait, oui, voici ainsi par l'Éternel, notre Dieu. Ainsi les suite, ainsi les suites. Vous savez, ils devaient vraiment avoir confiance. Parce que depuis les temps où ils étaient en Égypte, en réalité, parce que c'était le même peuple qui a marché avec Moïse, depuis les temps qu'ils étaient en Égypte, je crois qu'ils doivent avoir prêté attention. Devant d'abord cet homme qui est venu vers eux, vous savez, Moïse bon, était un homme qui était d'abord là, puis qui a, qui a fouillé, parce que vous savez comment les choses se sont passées lorsque il a eu à pouvoir frapper les et puis ah, les Égyptiens est mort, il a été enterré, puis cela a été su effectivement par Pharaon, il a pu parce que c'est Jésus par ses frères qui l'ont rappelé cela, et il a fouillé à la colère de Pharaon. Et voilà que pendant qu'il était là, s'occupant des autres choses, il était marié, et il avait la l'ascensionné des, des, des, des troupeaux de son beau-père Gétro, il le faisait prêtre, et oui, il pensait peut-être à autre chose, peut-être qu'il a son cœur réellement, il souffrait pour ce frère qui était resté là-bas, le peuple dont il connaissait effectivement, parce qu'il savait d'où il était, il savait qu'il était, parce que je crois que dans le livre des Hébreux, l'avons lu avec vous ici, quand il parlait effectivement que, oui, il a regardé le pauvre comme étant une plus grande richesse. Oui, vous vous souvenez encore Vous vous souvenez Dans les égaux de la je pense que c'était un euh, mari ou je ne sais pas si et, et, et cet homme ici, il a, il a refusé d'être le, le fils et la fille de Pharaon, parce qu'il il, il a voulu être comme ce peuple-là qui était là dans, dans cette congrès. Alors, donc, sinon, quand le temps est arrivé, il a vu donc ce puissant ardent et de là, le Seigneur lui a parlé. Moïse est parti donc en Égypte pour aller vers le peuple de Dieu, pour leur parler, effectivement, de ce que le Seigneur a eu à pouvoir réellement aussi, le lui déclarer, parce que c'était le temps de Dieu, comme il avait dit à Abraham, il dit, oh oui, après 400 ans, je le ferai sortir de ce pays-là, effectivement, pour le conduire dans le pays de la promesse. Et au temps marqué de Dieu, et le temps étant arrivé, Dieu n'arrive jamais en retard, mais toujours au temps marqué, Amen. et quand Dieu, le temps étant arrivé, c'est lui qui est venu, et qui s'est présenté maintenant à Moïse en disant, voilà, j'ai entendu les cris de mon peuple, et les souffrances effectivement qui lui font pousser des oppresseurs. Et ce qui était bien, c'est que cet homme, ce peuple-là, effectivement, il était aussi considéré comme étant un peuple différent, malgré qu'il était effectivement en Égypte, il s'était né quand même dans les choses qu'il avait entendu, effectivement de leur paix, qui lui parlait effectivement de ces dieux qui devait servir le seul et unique Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, les dieux de Jacob. C'est à ces dieux là qu'il s'était réellement aussi consacré, et ce Dieu s'est réellement souvenus. Et il est venu, il a parlé donc à Moïse, et Moïse a montré effectivement que c'est ce Dieu qui a été avec Abraham, qui m'a aussi visité, et il m'a montré effectivement, voilà ce que je devais venir avec ta, pour vous montrer effectivement que voilà le signe qu'il m'a donné, et voici donc ce qu'il a. Parce que vous vous souvenez que avant que Moïse ne puisse aller là-bas, la situation était tellement difficile. Et le Seigneur lui a réellement aussi donné ce qui, qui était nécessaire, il lui montrant effectivement la puissance que Dieu avait avec les serpents, avec aussi l'œuvre qui était sous sa main, effectivement, qui, Dieu a fait peur que Dieu avait pu purifier trop. Il dit, mais non, pas avec ceci-là, et, et, et effectivement, tu leur montreras ce qu'ils croient. Et puis, vous savez ce qu'il a dit. Il a dit, mais je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Vous savez encore oui, c'est si lui qui dit, mais n'est-ce pas moi qui ai fait la bouche, c'est qui peut parler, faire parler les muets ou les sourds, ainsi de suite. Vous vous souvenez, non? Et puis, il dit une parole à laquelle cet homme aussi a eu à pouvoir, à pouvoir s'approcher. Regardez cela dans le débat d'Adieu, l'exode au chapitre 4. Nous l'avons lu aussi ici, nous, nous le réalisons ça pour Exode 4, verset 10. Vous bon, voyez partir de verset 9 aussi. Il dit.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 car j'ai la bouche de la langue embarrassée. L'Éternel dit, mais qui a fait la bouche de l'homme qui va muer au sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à lire. Amen. Amen. Donc le Seigneur dit une parole qui était importante et précieuse, effectivement. pour cet homme ici, Moïse, il dit, mais il dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu vas dire. Donc là, c'était quelque chose sur lequel, effectivement, cet homme devait, lui, se reposer avec beaucoup d'assurance. Parce que le Seigneur Dieu lui montra le style, et lui dit, effectivement, j'essaierai avec toi, et maintenant il dit, il dit, mais, mais pardon, j'essaierai avec ta bouche. Et j'ai t'enseignerai ce que tu ne vas dire. Dans le livre de Étonnant que nous avons lu tout à l'heure, effectivement, où le Seigneur parle effectivement à son peuple, parce que vous remarquez très bien que le peuple d'Israël a eu à pouvoir voir une chose tout à fait exceptionnelle aussi. C'est que je ce sais que Dieu, ici, il a dit à Moïse, il dit, mais, j'essaie donc avec ta bouche, et il dit, ce que tu vas dire, et puis il dit, ah, mon Seigneur, ainsi, ainsi, et puis il dit, bon, voici, si je vais venir donc avant ton frère. Et qu'est-ce que je vais faire avec lui Aaron, ton frère, comme moi j'ai dit je serai avec ta bouche, je vais t'en ce que tu vas dire. Aaron, ton frère sera pour toi, tiendra la place pour toi, la place d'un prophète. Mais toi ici, tu tiendras la place de Dieu. Donc devant Aaron, tu seras Dieu. <rire> Alléluia. Et Aaron, ton frère, sera donc ton prophète. Donc à la maintenant, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi ce que Dieu a fait avec Moïse, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Dieu prend cet homme ici et dit, toi devant Pharaon, je te fais Dieu. Et Moïse et Aaron ici sera donc ton prophète. Quand toi tu parleras, lui parlera à ta place. Donc la parole que tu vas prononcer comme Dieu parle à Moïse. Donc, Aaron devait vraiment avoir confiance et foi dans la parole que Moïse allait lui donner. Parce que c'était Dieu qui a eu envoyé les choses comme ça. En ce moment, arrivait devant Pharaon, comme vous savez, vous voyez comment ils se sont passés, et ils pouvait réellement aussi voir que quand même Moïse parlait au peuple en disant voilà les choses qui vont se passer avec les, les, les, les, les Égyptiens, le peuple le voyait. Et le peuple pouvait réellement se rendre compte, et il dit que ici, en réalité, c'est Dieu qui est vraiment à l'œuvre, qui est en train de pouvoir agir. Donc, il pouvait le voir, en fait, dans, ces, dans cette manifestation-là. Mais pour s'approcher de Dieu, il ne pouvait pas s'approcher de... Dieu avait un homme qui était là, c'était Moïse qui arriva à pouvoir réellement agir, et aussi avant son prophète qui était sur la terre, effectivement, sinon, c'est de là Dieu utilisait, effectivement, le peuple de Dieu pouvait voir que Là, ce ne sont pas les hommes qui agissent, mais c'est les dieux d'Abraham dont les hommes qui font les choses. Parce que par Dieu devant Pharaon sans armée, nous connaissons Pharaon, nous savons comment il fait, qui lui dit qu'il parle contraire, Pharaon peut te faire couper la tête, effectivement. Mais Moïse va avec une autorité, il dit, laisse aller mon peuple. Et Pharaon ne lui fait rien. Et quelque temps après, qu'est-ce qu'on voit les plaies quand il arrive, le plaies commencent à tomber. Donc des choses extraordinaires qui se sont passées. Donc ce peuple a vécu cela, effectivement. Et puis c'est comme ça que la sortie a eu lieu, ils ont cru que Dieu les avait visités. Et voilà, la mer rouge, effectivement, regardez une chose. C'est Dieu qui, dans les temps, effectivement, avait eu à pouvoir agir avec eux en Égypte, effectivement, au travers de Moïse. Et puis lorsqu'ils sont sortis maintenant, ces Dieu invisible a voulu, effectivement, prendre une forme visible. Et dans cette forme visible, il pour que le peuple ait aussi l'assurance que le Dieu de leur Père passe aussi avec eux. Ils pouvaient douter que le temps, Moïse parlait, oui, il fait des polymères, mais c'est -ce vraiment Dieu qui le fait. Maintenant, c'est Dieu, maintenant, c'est une forme surmaturelle, il s'est maintenant manifesté dans une forme aussi visible pour que le peuple ait l'assurance et confiance. Donc, ce peuple-là devait réellement avoir confiance et foi. Que réellement que c'est vraiment ce Dieu qui a parlé et aussi ce même Dieu qui nous conduit si j'avais cette confiance depuis le départ parce que Dieu a prouvé, prêtez attention, c'est très important ça. Dieu a fait réellement prouver par les signes et par la parole qui a été apportée effectivement quand Moïse parlait Dieu a manifesté effectivement qu'il était avec Moïse, il confirmait effectivement cela et maintenant, quand ils ont voulu effectivement aussi voir ce Dieu-là, ils Moïse parle ce et puis Dieu a manifesté effectivement cette forme visible pour que le peuple ait l'assurance. Et ils pouvaient voir effectivement que cette forme visible, effectivement, les conduisait réellement. Et que la forme visible, effectivement, leur montrait le chemin. Et là, ils pouvaient se souvenir effectivement de dire, je le ferai sortir, je le conduirai dans le pays de la promesse. Donc le Dieu d'Abraham là. Il était donc en action, il était donc là effectivement en mouvement avec son peuple, et il marchait effectivement avec son église, effectivement, avec lui, parce qu'il a fait sortir de là. Donc effectivement, il était en mouvement avec eux pour aller jusqu'à le faire introduire dans le pays de la province. Si le peuple était vraiment attentif, depuis le temps que Moïse est venu à rendre témoignage, effectivement, et qu'ils ont pu voir comment Dieu, à travers ce que Moïse disait, comment Dieu accomplissait cela, le peuple devait s'accrocher davantage et avoir confiance dans la parole. Et croire réellement, parce qu'ils ont vu des choses extraordinaires. Parce qu'ils allaient très bien arriver devant la mer rouge, derrière Pharaon, qu'est-ce qu'ils ont voir? La mer qui s'ouvre, et qu'ils passent travers la mer, effectivement. Et de l'autre côté, effectivement, il y avait les, les Égyptiens qui voulaient aussi traverser, effectivement, cette mer. On a vu d'une manière extraordinaire que la mer s'est renfermée un jour. Doucement, ils sont partis en chantant la gloire de notre Dieu. Et là, sur le chemin, vous pouvez voir cette forme visible, effectivement, de ces dieu là qui les conduisait, effectivement, et quand ça se levait, il se levait aussi, et quand ça bougeait, ça bougeait. Quand ça arrêtait, effectivement, tout le monde s'arrêtait aussi. Donc, il avait l'assurance, effectivement, qu'il pouvait croire que le Dieu d'Abraham, pas Moïse, mais c'est ce Dieu-là qui parle au travail de Moïse. Amen. Et maintenant, il est venu sur la forme visible pour que nous ici, de l'assurance effectivement que non, Dieu est avec nous. S'ils si avaient cela depuis tout le temps dans leur cœur, ils n'auraient pas dit à Moïse, ils disent, Moïse, Moïse, nous voulons aussi que ce Dieu nous parle. Parce que comme si Moïse jouait la comédie, il dit, je dis, mais et, et, et, tu, tu, tu, tu te prends pour quelqu'un d'un peu plus grand que les autres, effectivement. Nous touchons un peu. Et donc, si tu nous joues un peu, qu'est-ce que tu penses Mais nous aussi, on est à propos d'Abraham. Nous on sait, nous on connaît, nous on connaît. Nous voulons aussi quand même que quand même que ces dieux-là nous parle effectivement, aussi, pour que quand même, quelque part, on soit nous-mêmes aussi sûrs. Vous savez, le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu, notre Père Dieu à cause d'affinité, est un Dieu qui est fidèle. Il est vraiment fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. C'est sûr, non Amen. Quand vous l'invitez, vous voulez qu'il vienne, il viendra toujours. S'il voulez le mettre n'importe où, n'importe quel endroit, tu viens, me mettre toi là, il se mettra mais parce que tu l'as invité, il ne refuse pas, Amen. il va venir. Amen. Quand tu dis, Seigneur, viens au secours, il vient Amen. Amen. Le problème, c'est que nous, nous devons être confiants, que quand nous le demandons, nous sommes dans la assurance, qu'il va le faire. Depuis, oui. le peuple dit, Moïse, nous voulons que Dieu nous parle. Oui. Vous voulez vraiment que Dieu vous parle Oui, parce que, avec toi, on ne sait pas d'être toujours les, les tours, effectivement, on ne sait jamais. Parce que vous vous souvenez d'abord ce qu'il avait, ce qui m'a passé les choses quand Moïse est monté là Ils sont restés en bas, impatients. Il dit, mais, Aaron, Aaron, Aaron, mais. et va, Moïse, depuis longtemps, on ne sait même pas où il est, frère. L'homme que Dieu a eu à pouvoir utiliser avec vous, effectivement, en vous montrant qu'il était avec lui, et vous l'avez fait sortir, effectivement, voilà, et il bah, va vous abandonner pour le cours de chemin Si vous voulez vraiment vous abandonner, ce n'est jamais venu. Mais parce que tu as mis sa main sur lui, il a placé là, il faut qu'il termine sa tâche. C'est vrai, non Amen. Il dit, non, non, non. Il n'est pas, c'est depuis qu'il est parti au Secours, c'était égaré. Eh bien maintenant, écoute Aaron, nous avons des et des bijoux, effectivement. Voilà tout, fais-nous un vaudor, on va le suivre. Et c'est comme cela que Aaron a fondu effectivement cela, et puis le veau est arrivé, il a fait ça. Et vous savez ce que, euh, que le Seigneur a eu à pouvoir faire quand Moïse est descendu, comment cet homme effectivement était donc, donc ce peuple, effectivement, en constant qu'il avait toujours quelque chose qui au plus profond de, de son cœur n'était pas vraiment ancien restait ferme et certain. Faites attention, frère fait la soeur et, et c'est important pour nous, dans la marche parce que personne ne pourra être souris, même à la fin de ta couche. Toi ma soeur, toi mon frère, même à la fin de ta course, tu ne pourras pas dire, oh, je suis surpris, parce que la sentence qui va venir, tu ne pourras pas dire, je ne savais pas que j'ai voyez, mm. hey, Je vous ai raconté ici, c'est vrai, c'est important qu'on puisse arriver à pouvoir comprendre pourquoi Dieu nous instruit, pourquoi Dieu nous parle en fait. En réalité, c'est toujours la grâce divine de Dieu, Amen. puis dans un temps comme celui-ci aussi, nous permet de pouvoir, réellement aussi, réaliser, c'est un miroir, la parole de Dieu. Et, et alors nous regardons le Seigneur, mais quand j'entends là, mais, je, je veux un peu m'examiner, mais qu'est-ce qu'il y a au-dedans de moi Et c'est un peu comme cela, ou bien, effectivement, il y a quelque chose de différent, de la considération que j'ai en rapport de ces choses, est-ce que c'est la même chose que les autres là, ou bien c'est ce, différent par rapport à cela Vous bon, va alors voilà, effectivement, et là ils ont continué effectivement la marche est arrivé, il dit, mais nous voulons vraiment aussi que ce Dieu-là nous parle. Il dit vous voulez que Dieu vous parle, oui, parce que nous réalisons que quand même tu es un homme comme nous. Et on se pose vraiment la question, mais si tu es un homme comme nous, et puis moi, si toi tu peux là monter, nous dire que Dieu t'a parlé, tu reviens, et qu'on peut te voir ce que Dieu aussi peut le faire avec nous aussi. Mais ce qu'ils avait oublié, mon frère et ma soeur, ce de que Moïse, depuis sa naissance, Dieu l'avait consacré. Amen. Frère, frères frère, ça. Quelques-uns parmi vous, si vous avez de la mémoire, si vous examinez un peu votre vie dans laquelle vous vous êtes trouvé dans le temps, quand Dieu est avec vous, en train pouvoir faire quelque chose Vous remarquerez très bien, frère. Dans votre marche, même quand vous étiez dans le monde, à votre famille, vous étiez quelque part un peu différent des autres. Amen. Amen. Même étant en plein dans le monde, on vous poussait de faire certaines choses, ça ne marchait pas. Amen. Amen. Oui, mais fais quand même comme tu n'avais connaissance de rien. Mais il y avait un fait quelque part. Amen. Oui, nous devons comprendre les choses de manière dont. Dieu fait effectivement dans la marche euh, de chacun. Vous savez, c'est maintenant que quand, quand Dieu nous ouvre les yeux commence à passer pour moi, ça passe pour Mais Seigneur, c'est vrai, je me souviens maintenant qu'il y a un certain moment où on devait m'en pousser à faire ceci, mais je ne suis pas allé dedans. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde le faisait, mais je ne suis pas allé dedans. et parce que quand Dieu veut utiliser un vase, il protège ce vase-là. faut que les canons, effectivement, ne soient pas souillés. Parce que, vous savez, frère, tout ce que l'on fait dans le monde, comme les cérémonies, c'est d'une manière avec les, les coutumes, et effectivement. Tout ça, vous êtes venu, en fait, dans le souiller des démons. En fait. Donc, Satan suit plus ou moins toutes les zones, effectivement, qui sont nécessaires. La conscience, la confiance, tout ce qu'il y a, effectivement, il cherche par tous les moyens de pouvoir suyer cela. Voilà bien donc, Moïse, homme de prudence donc sa naissance, quand il a dit, effectivement, vous voyez comment les choses se passaient, Dieu a protégé cet enfant, mais puis pas qu'il là-bas, il veillait sur lui, il protégeait effectivement, pour que quand le temps sera arrivé, Dieu puisse réellement aussi utiliser le vase comme cela sur toi en réalité hein? Donc, c'était un homme qui avait trouvé grâce aux yeux du le Seigneur, vous vous souvenez dans le livre de Jérémie, je pense, vous l'avez lu, il dit quand Jérémie était encore, je pense que Jérémie effectivement cela, il dit, je crois que c'est Jérémie au chapitre 20, c'était déjà avec vous. Jérémie, chapitre, jérémie, chapitre ça, jérémie. Au chapitre 1. Voilà. Jérémie chapitre 1, verset 4. La parole de l'éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaisse. Avant que tu fusses sorti de son sein, qu'est-ce que j'ai fait Que Dieu te bénisse. Vous voyez que ce n'est pas un jeu. Hein? Non. Les dons et les appels sont sa répentance. C'est vrai. Parce qu'il sait. Il dit, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Donc, il est né avec effectivement tout ces canons là étaient préparés. Pour qu'au temps marqué, Dieu puisse les utiliser. Ainsi donc, ainsi donc, donc, alors il dit, mais voyez, nous, nous voulons vraiment que ce Dieu réellement nous parle. Dieu avait préparé. Moïse pour cette rencontre en réalité. De tout ce qui était en Moïse, effectivement en lui, Dieu l'avait réellement préparé, disposé pour que ça tienne effectivement dans la présence du Seigneur. Vous savez, quand vous venez, Dieu a une particularité extraordinaire de faire le chose. Comme un frère qui dit, oh oui, ça, personne n'a pu arriver à pouvoir voir, et celui qui dans le visage, c'est le Seigneur, et aucun homme, aucun homme, aucun prophète ne peut arriver à pouvoir être comme cela. Et, c'est vraiment très bien dans les scènes Écritures, dans les de Il dit que lorsque Moïse entrait dans la présence du Seigneur, dans cette bibliothèque, Amen. On va le lire, Quand il était dans sa présence, il parlait avec Dieu. Lorsqu'il sortait, il ne s'en pas compte. Et qu'il avançait, son visage au la Amen. Vous l'avez lu? Amen. Vous voyez qu'il y a ceux quand le peuple dit, mais c'est pas possible Moïse, mais qu'est-ce qui s'est passé mais qu'est-ce qu'il y a Ton visage à toi Il brille Moïse Et il était obligé de mettre un voile Quand il rentrait à la Seigneur, il a levé le voile, quand il sortait, il mettait l'ombre de voile. Vous l'avez lu Vous l'avez lu. Il était dans les Hébreux oui, aussi, je pense, c'est écrit aussi, je vois, vous, vous de lié, parce qu'il les en train de se regarder il y a des gens marie je crois que c'est dans le livre des hébreux, oui. livre Oui, c'est le livre de Corinthiens. Je crois c'est plus... je... le... le retien, ça L'éternel dit, dit à Moïse, écris donc ce paroles, car c'est conformément à ces paroles que je prête à avec toi, avec Israël. Moïse, fut là avec l'éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'éternel écrivit sous les tables les paroles de l'alliance des dix paroles. Moïse descendit donc de la montagne de Silla, ayant le deux tables de témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, bien, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Moïse l'appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne des Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Et quand Moïse entra devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui était, avait été ordonné. Avant avait les enfants d'Israël regardaient les visage de Moïse. Et voyait que la peau, son visage rayonnait. Et Moïse remettait donc le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'éternel ami. Donc, c'est la Bible, c'est dupliqué cela. Et c'est donc, c'est comme cela. Donc, effectivement, les choses que Dieu faisait avec eux, cet homme Moïse étaient des choses que Dieu avait réellement voulu qu'il passe. Alors, il y a dit Mais, voulons aussi que Dieu nous parle. Parce que nous pensons qu'effectivement que c'est tout à fait simple qu'on monte et puis tu descends, tu nous parles, mais nous voulons ça. Si bon, ils voulaient réellement, bon, ils en parlais. et puis Dieu dit, il n'y a pas de problème. S'ils veulent m'entendre parler, ils me voir, comme il dit, mais moi, je vais passer Dieu. Il dit, il n'y a pas de problème, voilà donc comment il va arriver à pouvoir agir. Même pas une paire va partir la montagne, ainsi, ainsi, et Alors, les jours étant venus, quand le peuple s'est avancé, effectivement la montagne, comme vous savez, effectivement, la montagne commença donc à trembler. Et il y a eu donc des éclairs et des tonneurs et, et le feu, effectivement, qui sont Parce c'est un Dieu si redoutable, non Oui, c'est un Dieu redoutable. Les dieux que nous servons. C'est à ce moment-là voilà, qu'ils ont crié en disant, oh oh, que Dieu ne nous parle pas, parce qu'il nous parle tout le monde. Que toi, Moïse, tu montes là, que Dieu te parle et puis que tu viens nous parler. Alors là, nous savons que nous vivons, nous voulons vraiment, quand nous avons confiance maintenant. Quand Dieu te parle, nous savons que Dieu t'a parlé. Depuis toujours, Dieu a toujours parlé. Mais en fait, leur cœur à eux n'était pas ferme dans ce chemin. et ça, vous remarquez très bien. Si vous remarquez la progression, effectivement, de ce peuple, comment les choses sont parties, effectivement... Parce qu'ils avaient vu la par l'Égypte, ils avait un cœur ferme. Ils sont sortis effectivement avec Aaron, avec moi, effectivement avec Aaron, faisant un vol la même chose, effectivement, les caves, effectivement, et puis, là, pendant que Dieu avançait avec eux, ils pouvaient voir, ça n'a avoir vraiment confiance. Mais parce qu'ils n'avaient pas un cœur ferme dans les choses de Dieu, Dieu ne pouvait plus les suivre. Parce que la marche qu'ils avaient, Dieu regardé effectivement. Depuis qu'il avait regardé Moïse, il dit Moïse, il dit Mais toi je vais le détruire, parce qu'il avait tellement touché son cœur. N'oubliez jamais cela, frère. Et Dieu, Moïse a intercédé pour ce peuple. Il dit Je ne vais pas marcher avec toi. Il dit Je ne vais pas marcher avec ce peuple. Toi, oui, il dit Mais lui, il dit Va, va, va, va, c'est dit Seigneur, viens avec lui. Il dit Mais j'envoie mon ange devant toi. Il dit Mais si toi, il ne marche pas avec moi ne nous laisse pas partir de ça. Dieu accepte. Mais toucher dans son cœur, à cause de votre nature, de votre façon de croire. malgré que Dieu témoignait, montrait, il y avait toujours des doutes. Est-ce que c'est Dieu Est-ce que c'est est vraiment lui avec qui nous marchons Dieu voyait cela, Et c'est Dieu. Et puis dit, il dit, ce peuple a toujours un cœur qui s'égare. C'est pas pour rien que dans le livre des Hébreux, effectivement, on se retrouve dans les tonnes, je lui dis, il lui dit, mais j'ai juré donc dans ma colère. Donc il dit, mais là, là c'est vraiment tellement allé, très loin du même. pendant 40 ans, il est vu aux Mais pourquoi ma soeur? pourquoi mon frère, c'est difficile Et vous vous posez toujours la question, est-ce que vraiment nous sommes dans le saints? Est-ce que vraiment c'est Dieu qui nous parle Est-ce que moi c'est Dieu et c'est moi, c'est Dieu qui fait tout ça. Dieu savait, effectivement, que ce peuple avait cette, cette état de nature. mais il, il disait rien, il s'est il, parti, ils avançaient quand même. Vous savez, la colonne continue toujours à pouvoir conduire. Ils étaient parmi le nombre de ceux-là. Ils marchaient. Ils étaient un peuple au courant. Toujours toujours effectivement. Parce que vous savez, frère, quand vous croyez, le zèle va avec. Ah. Vous ne vous posez pas la question. Non, mais parce qu'on a dit, mais ça c'est vrai. Dieu l'a fait. On continue là Nous accrochons à cela et nous sommes sûrs et certains que nous arrivons. Dis vois, tu vois, tu vois, tu vois. Je ne sais pas, mais que Dieu nous aide. Il dit, tu vois, tu vois, tu vois. Quand nous étions en Égypte quand même, frère, après avoir traversé la main rouge manger effectivement aussi la main qui est descendue du ciel. Ils ont mangé quelque chose de particulier. Donc, le Père de dit, cest à cela. Et puis, il dit, mais il dit, de l'égide, il n'y avait pas de ce but. Maintenant, tu les as amenés ici, dans les déserts, pour mourir de soif. Donc, tout ce que Dieu a fait avec vous, et pendant ce temps-là, vous n'avez l'avez pas vu. Vous vous attendez qu'il y Dieu qui vienne le faire. Si William Balam descendait aujourd'hui, et que, vous savez ce que j'ai eu à pouvoir faire, il m'a fait quand j'étais dans la mairie centrale, frère et soeur. Dans, dans l'Amérique centrale, là où j'étais, où j'ai prêché à Mexico, Guatemala puis à Salvador, et il, a fait, il y avait de Salvador, il y avait le prédicateur de prédication comme là. Oui, terminant la prédication, effectivement, je, je vois effectivement un frère là qui était là en arrôt parce qu'on m'a invité pour manger avec eux. Il y a que Dieu te bénisse richement, oh gloire à Dieu, tu crois comme nous, comme nous. Oui. Je crois comme vous. Et oui, parce que ce que nous avons entendu, c'est la parole de Dieu. Et puis, vous et voyez que tu crois comme nous. Je dis, dit, quelqu'un vous dit ça. À ce moment ça peut passer simplement quand c'est la même fois. Mais quand ça vous frappe un peu, c'est ce que Dieu veut te dire quelque chose. Il dit, nous vous, vous, vous croyez comme nous, gloire à Dieu. Je, dis, je crois comme C'est vrai ça. Je dis, je crois comme vous. Je dis oui, parce que tu appréciais ça. Je dis, oui. Il dit, mais en fait, que, comment toi tu crois? Mais, mais tu as dit quoi? Je dis, mais oui, qu'est-ce que j'ai dit? Il me tu as dit, et lui va revenir et faire toutes choses, effectivement. Tu dis oui c'est ce que je dis. Et il dit, oh, oui, oui, oui. Nous aussi ici, nous attendons que Frère Bernard revienne à la chair. Et il prêchera ce message ici. Il va tomber par parler dire Ce n'est pas ce que j'ai prêché. Ah bon, dit non. Ah ouais, il dit non, non, non. Le prédicateur n'a pas cité mon interprète à moi qui prêchait ces choses-là. Ah oui frère, quand c'est la parole de Dieu on doit être aussi clair comme nous l'avons Si vous me chassez, il n'y a pas de problème à moi. Oui. Je vous dis la vérité. J'ai dit, non, non, non, non, tu dis moi, moi je vais pas prêcher comme ça. La pensée que Élie est déjà venu, il a rétabli toute chose. Oui, c'est que la parole de Dieu a été restaurée. Mais on attend pas, oui, Abraham était un homme comme vous et moi. Amen. Mais un prophète de Dieu qui est mort, il attend son Amen. Seigneur. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui continue la ah, Nous, dans notre région ici, on ne nous enseigne pas comme ça. Et nous, on nous enseigne comment Amen. On nous enseigne que, oui, voilà, que Élie le prophète, on dit qu'Eli doit revenir, il va donc revenir lui-même dans la chair. Il va ressusciter. J'ai dit, pardon Oui, William Abraham ressuscité Et pourquoi faire il n'y a aucune promesse à cette écriture pour lui comme ça. Non, Amen. il a terminé, il est parti, c'est fini. Amen. Donc, jusqu'aujourd'hui, peut-être que c'est un peu passé dans votre subvention. Amen. Grand frère Banin, oui. Il y en a là des gens qui attendent que, oh, que ce soit grand frère Banin. Mon frère, William oui, Banin était un message pour Il a fait son travail, effectivement, il est parti. Maintenant, le seul ministère, Dieu utilise comme il le veut. Ouah, continuez le travail, ouvrez les, les, les yeux! yeux. C'est la vérité. Et jusqu'à ces jours, ils sont maintenant dans le prisonnement, effectivement, que William, William leur a Mais c'est s'est dit, mais il est déjà venu. Ah oui, parce que vous savez, vous avez ah oui, commencé à mettre le dire, Oh, parce que vous avez fait, le ministère attend, le ministère attend, le ministère attend. Le frère, voilà, m'a vu qu'il était dans Satan, il a dit qu'il était en détermination. Il, il, il, il est rentré, sans s'en va, il sont allés avec les bras. Et puis, il faut qu qu'il revienne pour accomplir cela. Vous voyez, il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre les choses. donc. Il marchait, effectivement, et puis il arrivait là, il dit Oh oh Le soleil frappait tellement, la soif a frappé tellement si fort. Vous savez, il y a un cantique que nous chantons ici Comptez le bien fait de l'éternel. Quand ton ciel devient sombre, effectivement, tout devient gloire, Comptez le bien fait de l'éternel. Ce que Dieu a fait pour toi. Là de monde est tellement si grand, et tu vas pas le courage. S'il a fait ça, il ne fera verra pas. C'est là que je me base avec le Il dit Tu nous si amener si vous voulez mourir de soif, dans désir. C'est Dieu-là qui t'a fait sortir, qui t'a fait traverser, s'il voulait te faire mourir. S'il ne voulait pas te faire mener, effectivement. Il allait simplement permettre que comme la mère était là, je ne sais plus très bien comment il faut faire. Et puis Pharaon, derrière, avec son armée, il décimait tout le monde. S'il ne voulait pas te conduire, mais il a ouvert la main, pour que tes yeux attendent sa personne si tu es passé. Cette chose-là devait réellement marquer les enfants d'Israël pour avoir complètement confiance dans leur marche. Frère Léonard, nous connaissons toutes ces choses-là, mais ma soeur et mon frère... Pose-toi un peu la question aujourd'hui dans ton âme, étant conscient. Ne te trompe pas toi-même. Dans cet état dans lequel tu es, et tu considères les choses que tu es aujourd'hui, Et tu sûr que si elle revient aujourd'hui, tu Tu te trompes toi-même, tu le sais très bien, tu te donnes beaucoup des, des raisons, je suis, je suis, je suis, je suis. En fait, ce n'est pas toi qui dois te dire que je suis. Vous savez qui doit vous dire que vous êtes? La Bible dit que l'Esprit rend témoignage à un autre esprit. Ah, c'est différent mm. quand l'esprit en témoignage à ton esprit c'est pas la chair les pensées non. Mm. donc lui il va dire tu es vraiment fils de Dieu frère tu dors en et si il revient aujourd'hui je reviens mm. comme Jean pour le dire les yeux ici nos soignants ils le verront mm. les meilleurs moi ici ils le verront mm. donc quand tu dors il, mm, la nuit même même si quelque chose vient dans ma la... Seigneur pardonne-moi je veux revenir Ramène-moi à la pensée que je dors avec toi. Que mon cœur en moi puisse m'exhorter. Parce que si le souffle s'arrête au milieu de la nuit, il faut que je m'arrête avec la parole en toi Pour que quand j'ouvre les yeux, je dis Mais je le reconnaîtrai. Il y a un grand qui dit comme ça Je le reconnaîtrai parmi les milliers. À cause de sa main percée. C'est vrai. Et surtout à cause de sa voix. Parce que je connais sa voix. Beaucoup peuvent parler. Mais quand lui, me parle. Amen. Alléluia. Le ils ont dit, mais jamais homme n'a parlé comme ça. Lui, quand il nous parle, il touche la profondeur de notre pays. Et nous savons que c'est lui. Et ainsi donc, il dit, mais toi qui ai fait toutes ces choses-là, ah, je ne pouvais pas vous arriver à pouvoir vous amener. Donc, là, c'est ça, effectivement, l'erreur que ce peuple a eu à faire. Le monde. Vous vous souvenez toujours, frères et sœurs, que la Bible dira et dira toujours que le juste, mon juste amour, comme Dieu le dit, vivra toujours pas par ce qu'il voit, mais par la foi. La confiance, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Il dit que sur quoi sont pas mais tu le crois parce que tu as vu que Dieu a fait et que c'est Dieu est capable. Il devait donc rester dans cette foi et cela devait maintenant pour encore davantage. Le progrès en progrès confiance en confiance ils auraient, s'ils étaient déjà de départ, avec cette confiance en Dieu, dans la marche, effectivement, ils seraient tous en Il dit, mais pendant 40 ans, ils vivent mes œuvres. Je vais revenir dans le que je ne sais, sais pas pourquoi de me connaître. Pendant 40 ans, ils vivent mes œuvres, effectivement. Et, ils ont témédi, il tellement dit, mais il y avait il tellement un cœur mauvais. Regardez, je crois que je suis là que les, aides, il a les sacs, il dit, il avait tellement un cœur, un cœur, on dit, mais ce n'est pas possible. Fait que Pour que Dieu arrive à cela, il fallait vraiment que l'homme puisse aller quand même monter là. Regardez bien. Ici, il dit, verset 3, verset 7. C'est pourquoi, c'est pourquoi, selon ce que dit l'Église, les Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, tant que ne c'est pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation, dans les déserts, au oh Dieu la où vos pères me tentèrent pour me trouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 Vous suivez cela Aussi je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui se gare. Ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré dans ma colère, donc ils n'entreront pas dans mon repos. Mais regarde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, mauvais. Ne fais pas confiance à ton cœur, mon frère et ma soeur. Fais confiance à l'esprit de Dieu. Amen. Parce que ton cœur, c'est le tien, là, on te dit, toi tu es bon, hein? toi mm -hmm. tu es bien, tu sais, l'autre ne vaut rien, mais toi tu vaut. Mm -hmm. Si ton cœur avait été trop, bien, en fait. Il faut un cœur nouveau qui a toujours confiance dans l'esprit. Parce que quand Dieu donne un cœur nouveau, il donne aussi l'esprit nouveau, et il met son esprit en vous. Nous sommes conduits pas parce que nous nous pensons, mais par l'Esprit du Seigneur. Il dit n'est un cœur aussi mauvais. Tu vois que le prophète a prêché sur n'établis pas sur ton intelligence. Vous vous souvenez, non Avez-vous vu ça N'établis pas sur ton intelligence. Ah, c'est là que tu garde effectivement, moi bon, je sais, bon je connais, moi bon, je sais, moi bon, je connais Oui, ton cœur en te dit, tu es le bon, tu n'es plus merveilleux, tu l'as plus merveilleux, tu n'es plus grand, tu es là. Toi, le ciel se fait pour toi. Et tu veux toujours ton, ton confiance à ton cœur, il va t'égarer. Confie-toi en l'éternel. Amen. Il dit qu'aucun qu problème le cœur aussi mauvais et incrédule, et incrédule, au point de se détourner. C'est, il nous a montré qu'il est. Alors, là maintenant, effectivement, c'est que cet homme ici, Moïse, le peuple d'Israël a pu arriver à pouvoir voir qu'en réalité, Dieu marchait avec Moïse. En Malgré fait, qu'il n'avait pas placé. Il marchait toujours, mais en hésitant, ainsi de suite, il priait pour eux, il pleurait Dieu pour eux, il implorait la grâce de Dieu pour eux. C'est comme ça que le peuple continuait à marcher, parce qu'il marchait très bien. Si Moïse n'avait pas imploré la grâce du Seigneur, il était descendu, Dieu descendu. Vous vous souvenez, non Vous vous souvenez quand même Amen. Bien sûr. Parce que quand il voulait détruire, Dieu a dit mais Je vais détruire, il dit Moïse, et avec toi, je ferai encore un autre peuple il va rentrer. Il dit mais Je vais détruire. Il dit mais Seigneur Dieu, tu as mon nom dans ton livre, il dit Mais ne fais pas sinon, efface mon nom dans ton livre. Vous vous souvenez encore si tu le fais, mon Père, mon Seigneur, mon Dieu, que diront donc les nations Que l'éternel Dieu n'avait pas la personne d'amener là-bas. Mais nous savons que Dieu est au puissant. N'est-ce pas vrai Amen. Mmh. Il a interseigné pour le peuple que nous avons récontruit. Le peuple qui n'avait pas confiance en lui, qui ne voyait même pas ses études. Donc, il a interseigné pour cela. Et encore à cela, Dieu a suspendu sa parole. C'était un homme qui était devenu a supporté les murmures, les insultes, les critiques, ainsi de suite. Dieu a taillé réellement son instrument. Le peuple devait avoir confiance. Il voir, effectivement, oui. Et vous quand nous avons pleuré, crié, effectivement, il dit, mais voilà, voilà, il ne pas, ne venez pas, pas, ne venez pas, pas, ne venez pas, ne venez pas, ne venez pas, OUI Et c'est toi, quest avait dit? Tu tiendras te la place de Dieu devant toi. C'est vrai, non? Mmh. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Tu sais, laver ta bouche. N'est-ce pas? Mmh. Tu vois ce rocher-là? Il le sait. Par le rocher. Et le rocher ne tourne pas dire, C'est vrai, non? Mmh. Hein. D'entre leurs frères, écoutez très bien, un prophète comme toi, je voudrais dire ça rapidement te un prophète comme toi, regardez bien, regardez bien comment Dieu a eu à pouvoir parler ça? ça, mon frère, parler dans ce nom un chapitre 18, c'est susciterait donc, oui, Oui. dit, verset 18, je leur susciterai du milieu de l'offre. Un prophète comme toi, écoutez un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Regardez, moi, vous Voici, je serai avec ta bouche et Seigneur saurais ce que tu devras dire. Donc. Le peuple a pu voir qu'effectivement, que Dieu était avec cet homme et que les paroles qui dépassaientaient à animaux. Il a dit, je serai avec toi, comme il était avec Moïse. C'est pas vrai? Mm -hmm. Le peuple pouvait voir que quand Moïse parlait la agissait, les choses étaient ainsi. Ainsi, la promesse est dit, je ressusciterai entre-temps que le frère est prophète comme toi. Et je mettrai mes paroles, peut-être bien dites. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commande. Dans les actes au chapitre 10, on lira vite. Acte au chapitre 10. Le verset 30. Acte 10, verset Corley, que vous connaissez très bien, pour voir lu dans les scènes de Cité, comment cet homme était, était effectivement, il dit ici, c'était un homme qui était Dieu, il craignait Dieu, il avait toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple, il priait Dieu constamment. Et vers la même heure, le Seigneur lui a parlé effectivement ici. Alors, il dit, il dit, Corley dit à Pierre, parce que vous savez qu'il a été cherché, il a été il y a quatre jours à cette heure ci je priais dans ma maison à la neuvième heure, et voici un homme vêtu de l'habit éclatant se présentant devant moi et dit Ton Ta prière a été exaucée et Dieu se souvenait de tes monde. C'est merveilleux la frère. Ça. Que le grâce qu'un homme une femme ou un croyant ou quelqu'un qui se levait tellement à Dieu, qui le prie effectivement et qui le voit effectivement à la grâce du paradis, mais oui, ta prière a été exaucée. Voilà ce qui va être fait pour toi. C'est merveilleux, cela, frère. Ah, j'ai dit, mais vraiment, Dieu est vraiment bon. Il, tenez, Dieu observe, il nous regarde. On n'a pas l'impression, on pense que ce qu'on fait, Dieu ne nous voit pas. Fait quand tu pries, quand tu fais, lorsque tu fais, Dieu voit, je dire, Dieu voit tout ce que tu as. Amen. Sois simplement sincère et frère. Ne t'occupe pas de qui dira le voisin, qui dira la voisine. Toi, sois juste et toi. C'était un homme qui était vraiment un homme. Dieu, il créait Dieu, il faisait beaucoup de monde. Il donnait ce qu'il avait, effectivement, parce que c'était son cœur qui le faisait ainsi. Et puis il dit, mais, l'ange je il dit, mais ta prière a été exaucée. dit Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, envoie donc, il dit, Dieu se souvient de tes hommes, Il dit, en voyant, quand il dit, ta prière a été exaucée. Et Dieu se souvient de tes almondes. Envoie donc à Jobet. Et fait venir Simon surnommé Pierre. Voyez-vous cela. T'as il dit, ta prière a été exaucée, c'est un homme, Dieu sur sous les effectivement. Il a vu que tu étais un homme droit de cœur. Maintenant, comme tu es droit de cœur, Dieu est aussi le meilleur qu'il a aussi pour toi. Vous savez, c'était quoi en fait en réalité Regardez bien, parce que Pierre a dit hein, dans les scènes écritures. Regardez. Donc, donc, donc, donc, acte bon, je pense, c'est cela, il dit ceci. Le chapitre 11, je pense que c'est ce bon, ça, oui, merci. ça, Verset 11, acte 11, c'est ça, oui. Et voici aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que, voici ma elle elles entrèrent dans la maison de Corné. Cet homme nous raconta, vous suivez, comment il avait vu dans sa maison, l'ange se présenta à lui en disant...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 Donc, cet homme a entendu la parole, effectivement. Vous vous rendez compte, mon frère et ma soeur, un homme qui est pieux, un homme qui aime tellement Dieu, effectivement, et qui fait cela parce qu'il aime Dieu, et qui voit l'ordre éternel du Pantanilier. Il dit Fais ceci, effectivement, envoie, effectivement, cet homme vient, vers une par laquelle toi, tu seras sauvé, et toute mes maison, frère. Mais, vous savez, je peux vendre tout ce que j'ai pour que cet homme-là vienne. C'est vrai, non avec quel bonheur j'ai de pouvoir avoir tout ça que je me perds, moi que ma maison se perd. J'ai besoin de pouvoir avoir tant cela et ça va effectivement. C'est pour ça que ce jour-là, il est très bien, dans le, vers, le verset suivant, dans le verset 31, il dit, donc qu'on ta à est exaucée, et Dieu tu s'est sais solidé tout au monde, verset 32, il dit, on voit donc à Jopé et fait venir Simon nos Pierre, il est logé dans la maison de Simon, croyeur près de la mer. Quand il sera venu, il te parlera. Aussi donc, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Verset suivant, il dit Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Il s'est rendu compte, effectivement, dans la présence duquel il s'est trouvé. Cet homme-là, dont Dieu lui a rendu réellement -té témoignage. c'était pas n'importe qui, bien, parce que. Lors du Seigneur vient, il dit, mais envoie, va faire chercher cet homme-là qui est là-bas. Il a des choses à pouvoir te dire. Qui seront pour toi, une grande bénédiction, pour te et pour la salut c'est ta maison à toi. Et puis, il dit, maintenant, nous savons que nous sommes tous devant Dieu. Vous voyez bien Pourquoi sommes-nous tous devant Dieu Pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Donc il dit, nous sommes là tous. Nous voulons entendre effectivement ce que le Seigneur, lui, t'a ordonné de pouvoir nous dire. Qu'est-ce que le Seigneur, lui, t'a ordonné de pouvoir nous dire? Pas parce que toi, tu es là, que tu vas nous dire ce que toi, tu penses, mais nous voulons entendre ce que le Seigneur t'a ordonné, toi, de nous dire. Pourquoi? Parce que nous savons. Moi, je sais qu'on est que si toi, tu es venu ici, là je m'a dit que tu as des choses à venir. Ça veut dire que Dieu, lui, t'a donné quelque chose à lui. Oh. Je leur susciterai d'entre leur frère un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il lui dira tout ce que je lui commande. Vous vous souvenez encore de l'écriture Jean chapitre 6, je crois que c'est cela chapitre Je pense que c'est Jean chapitre 6. Je que c'est Jean chapitre 6. Je pense que c'est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 « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. »« Amen. »« Et je sais que ce commandement est la vie éternelle. »« Je pourquoi les choses que j'ai dites, je les dis comme le Père, me les a dit. Amen. »« Dieu veille toujours sur sa parole. » L'écriture doit réellement s'accomplir comme Dieu l'a dit. Il n'oublie aucune chose. Il dit Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il dira tout ce que je lui commanderai. Vous suivez, ma soeur oui. oui, C'est bien, ma soeur. Remarquez, frères dans le livre de Jérémie que nous avons lu avec vous tout à l'heure, Hein, si je reviens au chapitre 1. Verset 4, on cela, il dit La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je tue se former dans le vent de ta mère, je te connaissais, avant que tu fusses sorti de son sein, il t'avais consacré, il avais établi prophète des nations. Mon frère et ma soeur, si souci soeur ou frère, vous êtes fatigués, vous pouvez sortir et partir. Et si vous n'êtes pas fatigué, faites attention ici, écoutez, et puis nous prions pour partir chez vous la maison. Je voudrais que vous puissiez comprendre cela. Si vous vous sentez fatigué, vous levez et vous partez. Nous relisons maintenant l'Écriture. il dit, et l'éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Mais là, un point, car je suis là avec toi, pour te délivrer, dit l'éternel. Puis l'éternel étendit sa main, écoutez bien, et toucha ma bouche. Et l'éternel me dit Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Amen. Donc il dit Moi ici, l'éternel dit J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Si nous prenons dans le livre des actes au chapitre 26, je pense que ce sera pour C'est Je répondis donc, qui es-tu, Seigneur Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi effectivement et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens, vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent réellement par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Mais ce suivant dit En conséquence, au roi parle, je ne pourrais résister à la vision céleste, à ces damas d'abord, puis à gens-là, effectivement, dans toute la Judée et chez les païens, je prêchais quoi La repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Vous suivez ça, frère Cet homme ici était tellement loin quand Dieu l'a saisi, effectivement, que okay, Dieu va l'utiliser. Il dit, mais il dit, en rencontrant un frère, qui parle, je n'ai pas manqué, il dit, mais je prêchais, quoi, il dit, mais je prêchais, il dit, je prêchais la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'oeuvres dignes de la repentance. Pourquoi a-t-il prêché cela? Qu'est-ce qui s'est passé Regardez, frère, dans le livre de lui, au chapitre 21. Luc 24. Merci. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit Avez-vous ici quelque chose à manger Il lui dit: du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui était qui de moi dans la loi de Moïse. Dans le prophète, dans le Alors il a ouvri l'esprit, enfin qu'il comprise ses Écritures, et il a dit Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour, et quoi Et que la répentance et le pardon de prêcher seront donc prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jégoza. Ça, c'est la parole, effectivement, que le maître avait réellement dit à ses disciples il dit, mais la répandance et le pardon des péchés. C'est donc péché à toutes les nations. à commencer par Jérusalem. Et l'apôtre Paul dit, mais je prêchais la répandance et la conversion à Dieu. Quand on se convertit à Dieu, effectivement, on abandonne tout l'esprit. Vous voyez C'est comme ça, dans le Tessalonique chapitre 1, je ne peux pas vous voulez, non Comment vous êtes converti à Dieu en appartenant effectivement vos idoles, vous vous attachez au Dieu N'est-ce pas vrai Donc cet homme don a eu à pouvoir. Comment est-ce qu'il a su cela Dans 1 Corinthians au chapitre 11, je pense que c'est ça, que l'Assemblée dit que nous le dire, quand nous allons le dire, 1 Corinthians au chapitre 11, c'est donc en le 3. Car oui. j'ai reçu du Seigneur ce que moi, je vous ai enseigné. »« Amen. »« Et j'ai reçu du Seigneur ce que j'ai, vous ai enseigné. » C'est la même chose, effectivement, que le Seigneur avait enseigné à ses propres disciples. Leur parlant, les bouge à oreille, ils ont entendu. Il dit « Allez par toutes les nations, les chers à bonnes nouvelles, en réalité, effectivement, comme l'Écriture-là. »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 aussi dans le chapitre de chapitre pardon, nous arrivons au verset 39. Il dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au roi. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il a permis qu'il apparue, non à tout le peuple, mais aux témoins choisi d'avance par Dieu. à Nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut donc ressuscité le mort. Verset 40, il dit, et, et Jésus nous a ordonné, de prêcher au peuple et attesté que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tout tous les prophètes rendent lui les témoignages. Et quiconque croit en lui, qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Dans Acte chapitre 26, effectivement, regardez très bien. Et continuez là-dessus. Acte Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temps et ont tâché de me faire payer. Mais grâce au secours de Dieu, je subsistais jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, vous suivez cela Amen. Rendant témoignage devant les petits élégants, sans m'écarter en rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré de voir arriver savoir que le Christ se souffriraient et qu'il résultait le de premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations Amen. Amen. Sans m'écarter en rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré. Ce que les prophètes et Moïse ont déclaré, mais comment l'ont-ils eu Ils l'ont entendu de Dieu. Et ce Dieu-là a parlé par la bouche de ces hommes-là comme Moïse et les prophètes. C'est sûr et certain. Ils avaient ainsi parlé l'Éternel. Ça veut dire quoi que Dieu leur pas. Vous vous souvenez de quoi dans Jérémie a dit, voici, je mets les paroles dans ta bouche. C'est vrai, non Amen. Qu'est-ce que cela veut dire que je mets mes paroles dans ta bouche Il dit, voici, si je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu te Vous voyez quand cet homme ici est arrivé, effectivement, dans ce il connaît les nous sommes là, il dit, mais en réalité, j'ai sais une chose simplement, il ne réalisait pas si qu'il a Vous vous souvenez, frère Vous voyez, frères et soeurs, je veux que vous compreniez ceci. Ne péchez pas contre le Saint-Esprit. Ne blasphémez pas contre Dieu. Si Dieu vous a réellement prouvé et convaincu, que cet homme-là, par exemple, de... de, de ou cet homme-là est un prophète de Dieu. Vous suivez même si, tu ne comprends pas. Mais oui. en tant qu'un fils ou fille de Dieu, quelque oui. chose au dedans de toi, te fait comprendre que, non, mais quand même j'entends l'homme, quand même je vois l'homme, oui. il y a quelque chose au-dedans qui dit, c'est un vrai. Même si mon entourage me dit que c'est oui. pas vrai, mais au dedans de moi, quand Dieu t'a posé de grâce, frère, saisi là. Au-delà de moi, je vois que, non, oui. il y a quelque chose dans cet homme. Amen. Et quand j'entends la parole qui presse, effectivement, je sais que Dieu parle, c'est vrai Amen. Un jour, frère, pendant qu'il tenait oh, oui. la réunion, il y avait des gens effectivement qui étaient là, les gens dans l'église, effectivement, se disaient si Oui, nous ne croyons pas cet homme-là, nous ne croyons pas, pas d'abord, il n'est pas comme nous, il ne prêche pas comme nous, il ne prêche pas comme nous. Et puis, il y a un qui dit Mais je vais là-haut, vous pouvez qu'il n'est pas un serviteur de Dieu. Oh. Cet homme vient dans la réunion. Je vais m'arrêter. Hein? Veux... Il était là, comme vous, il écoutait effectivement, et puis, donc, si on le sent, le frère commence à faire effectivement. Là, Théonissa, il fait le bête, il discernait les pensées, par là il priait effectivement pour les malades, et puis l'homme vient et dit, mais je veux vous prouver que ce n'est pas Dieu ça. Que c'est l'homme qui fait la comédie, comme l'enfant d'Israël. Et vous il était un croyant cet homme-là. Il était assis à la congrégation, il a entendu la prédication, il a entendu tout effectivement, il je vais vous prouver, c'est un comédien, effectivement, il, il fait les histoires animées. Je vais écrire sous un bout de papier. J'ai les cancers, j'ai le j'ai les tripes perforées, j'ai tout, toutes les maladies ainsi. Il a écrit ça, d'abord cancer, et lucerne, tripes perforées, et puis c'est là où il est mort, il n'en sait rien. Il a écrit sur le papier. Il dit voilà, je suis, il vient devant le frère, qui était déjà, vous savez, quand la précie, il était fatigué. Et puis il vient devant le frère, il dit bon voilà je veux que tu pries pour moi. Hein? Parce qu'il dit, oh, mes mais frère, je mais je suis pas. Il dit, non, non, je veux que tu pries pour moi. Il dit, écoutez, il dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit qu'il n'est pas un frère, Je voulais vous prouver, effectivement. Alors là, quelque chose passe. Les se passe. Le Saint-Esprit s'existe sur salut. Il dit, mais arrête-toi. Il dit, pardon, viens un peu, pardon, qu'est-ce qu'il y a Il dit, mais tu avais dit, je suis malade. Je ne vais pas prier pour moi. Je veux prier pour toi. mais tu souffres Il dit, oui, donne-moi ta main. Il dit, mais frère, tu souffres pas. Il dit, non, non, non, non, non. non. Je suis malade, je suis malade. Je vous disais quoi et c'est un comédien, ce n'est pas un vérité de Dieu. Malgré qu'il lui a dit que tu n'es pas malade. S'il vous plaît, examinez vos sens, vos émotions, ce que vous êtes frère. Ne soyez pas aussi incrédule que quand Dieu te parle, te du toi Que tu chantes ici la même chose. frère et peut-être qu'il n'y aura plus pour toi de retour. Je vous en supplie, frère. Je vous en supplie. Si tu as été convaincu, même ben, en étant là, il est Seigneur, tu sais que quand tu as parlé, c'est que si je vous l'avais, il ne savait même rien du tout, mais tu m'as pointé, tu as parlé de moi. Amen. C'est quand même pas l'homme. C'est <coughs> Dieu qui t'a parlé. C'est pas vrai Amen. Il dit, mais, ben, frère, tu n'es pas malade, mais pourquoi tu veux venir Il dit, non, non, non, tu vois, je disais, tu voulais te, te montrer que tout ça. Pourquoi Parce qu'en fait, les frères en soi. Oh, regardez. Il je veux quand même montrer que. Oui. Euh, tu vois, tu es un faux, tu es ceci, etc. Il dit, mais frère, tu n'es pas malade. Pourquoi dire Non, non, non, je disais, vous veux te dire, tu disais qu'il n'est pas un vrai. Et puis les frères, c'est le, le Saint-Esprit dit. Il dit, frère, tu as écrit sur ta carte. Il dit, tu as écrit Il dit, mais sur ma carte, j'ai écrit. voilà, j'ai les cancers, j'ai le mucelles, j'ai les poumons, j'ai pas puis j'ai les ciboris, j'ai tout ça. Il dit, j'ai écrit. Il dit, mais tu n'as pas ça C'est comme vous avez fait ça. Il faut prêter attention. Tu as commis un péché. Tu as fait quelque chose, je ne sais pas où tu es arrivé. Mais tu viens, et puis Dieu te dit, tu es pardonné pour tous ben, les péchés. ce que c'était des avortements, je ne sais pas moi, ou je ne sais rien, même si tu n'as pas voté une fois, Dieu te dit que tu es pardonné. Quand Dieu te pardonne, comment se pardonner sur oublier, c'est facile. Mais au lieu que.. Si tu culpabilité là puisse arriver à pouvoir quitter ton cœur, tu la gardes toujours. J'ai fait, Seigneur, est-ce que tu peux encore pardonner Le mardi, tu viens, Dieu dit, mais, par son sang, nous allons téléparer le péché, Dieu nous a pardonné et on parle, effectivement, tu es là, si, là, le il te parle de toi. Oui. Mardi, mercredi, jeudi, tu reviens encore, tu fais le même problème. Seigneur, j'ai avoué 150 fois, pardonne-moi, est-ce que c'est vraiment que tu as pardonné Mais mardi, as il t'a dit qu'il t'avait pardonné. Mardi, il t'a dit qu'il t'avait pardonné. Viens, je dis, Je ne sais pas si vraiment, Seigneur, tu vois, je ne sais pas si je pardonné. Parce que quand toi, tu as péché, tu confesses sincèrement de tout ton que Seigneur, de toute mon âme, je te demande pardon. Peu importe si pour les gens, je donne un exemple. Et tu es parti dans la ben, voiture et tu le regardé. Je ne sais même pas. Que Dieu quest aide. -ce que cela ne soit bref parce que les gens vont commencer à voir mais quand on voit on dit non, parce qu'elle l'a fait tu l'as fait il se trouve là même si les yeux, les yeux des hommes voient pour Dieu il n'y a rien Amen, Amen. Amen. c'est vrai oui. même si les hommes voient vraiment la chose à elle, il y en a dit mais pour Dieu pour Dieu parce que quand tu t'es répandu 16 ans, mm. Parce que celui qui pardonne, c'est quand même pas ton frère. C'est quand même pas la seule qui a vie. Parce que le feu, la seule, ils ont la langue qui parle, qu'on a un parle trop. Tu as vu un, il a fait, il a fait. C'est comme si eux, ils sont des saints, ils ne font jamais rien. Qui peut dire qu'il y a un saint qui ne fait jamais rien Moi le premier, je suis péché. Je demande pardon tous les jours. Ah oui, oui, oui. J'ai un sa qui me tient, qui me qui m'accorde la grâce, voire toujours ma chérie, je demande pardon. Et je lui dis d'abord que je suis parti, mais je le dis. Et c'est la vérité, c'est sincère ce que je dis. Alors qui peut porter du doigt Ah, lui, tu vois, il a fait, il a fait, il a fait. Tu veux le prends du doigt, mais toi, ça va t'arriver pire. Mmh. Donc, quand Dieu pardonne, quand Dieu pardonne, quand tu as confessé, et pourtant, frères et sœurs, vous savez, savez ce qui vous manque de pouvoir tenir ces c'est le manque de respect, le manque d'attitude à l'endroit et à l'égard de Dieu. Notre était mûr en plus. L'autre fois, C'est défendu, On ne s'est même pas un peu. L'autre fois, j'ai donné un exemple ici. Et il va, un frère qui s'assied à l'assemblée, il prend sa jambe, il met au-dessus, il j'écoute hein, la parole. Je crois qu'elle est bien de le faire sortir dans ça. Non, il y a du non, Peu importe ce que vous êtes avec votre. Si ça ne vous convient si pas, ici, ce n'est pas un endroit où on peut jouer n'importe comment. C'est pour bon, mettre la partie du monde, je suis. Mais sinon, frère, ici, c'est le respect chose de Dieu et tous ceux qui viennent dans cet endroit doivent s'y conformer. Amen. Tu ne veux pas, mais tu rentres chez toi. Amen. Tu veux rester, tu t'appliques. Parce qu'ici, nous avons la crainte de Dieu, Amen. le respect. Je ne vais pas la supplier des gens qui s'appellent comme des docteurs ou des précieux si ici, ici, nous avons besoin d'avoir des gens qui sont humbles de Dieu. Amen. Parce que nous voulons que les saints esprit ça que Dieu ne risque pas de te les d'eux. Sinon, quand Dieu t'a pardonné, tu as confessé vraiment tes péchés sincèrement, Dieu t'a pardonné. C'est comme si tu n'avais jamais péché. Peu importe si la madame ou le monsieur me dit, mais Dieu, tu avais fait en 1814, tu avais fait ceci. J'avais fait, mais ce n'était plus moi. C'est que maintenant, je ne suis plus la même personne. Dieu. Ah, mais tu vois, on voit encore ces bataillons derrière ah, oui, quand j'étais le monde, je l'avais eu. Mais maintenant Dieu m'a restauré. Ah, le problème ah, Je ah, sers ah, Dieu oui. de tout mon cœur, de mon âme, effectivement. Je suis purifié, sanctifié, maintenant je suis une sainte devant Dieu. À cause de son cœur. Quand Dieu t'a dit cela, mon frère et ma soeur, ne reviens plus avec sa péché. Dis-le, tu es pardonné. Tu es pardonné. La voix, tu dit, non. Le pardon de péché, Dieu sait que c'est par le péché que Satan te tient. Mais quand Dieu bloque ton pardon, son pardon, Dieu te pardonne, et que tu sois libre. Et quand il, faut, il a pardonné, même si Satan revient encore, il dit oui, tu as fait. Il dit, mais il m'a déjà pardonné. C'est terminé. Mais si tu restes dedans, mon frère et ma soeur, oui, ce péché va te perdre. Donc le monsieur, il vient. Hein, il dit oui, voilà, mais. Écoute, mais, frère, il dit, mais frère, il dit, mais, il n'y a rien, saute. Tu as écrit ça, mais il n'y a rien. Il dit, mais, il dit frère, frère peut-être que tu étais malade. Tu avais tout ça, c'est émoreïde, et hucère, et je ne sais pas moi quoi, ça sais rien que. Il dit tout ce qu'il t'a dit, tu, tu avais ça. Mais quand tu es rentré, la foi était tellement si grande que Dieu t'a guéri. Il dit, ah, oh, qu'est-ce que je vous disais Il dit, mais c'est peut-être comme ça, je vous disais qu'il ne voit rien, il n'est pas détruit. il m'a dit. Mais là, il dit que je suis guéri parce que je l'avais dit. Il dit, oh, il me mort, frère. Et là, les yeux s'ouvrent. Il dit, mais frère, tout ce que tu as mis ici, tu ne l'avais pas. Puisque tu l'as mis, et que tu ne crois pas, mais tu n'as plus là. Voilà. C'est la vérité. Dans toutes ces maladies-là, qui étaient dans ces papiers-là, mmh. sont des l'essentiel. Oui. Il y a un maladie, pardon frère, parce qu'il a senti en lui, mmh. que ces démons de maladie là sont rentrés avec puissance. Mmh. Il se faisait que pour un endroit, bah, c'est vrai, hein? mmh. les démons s'accrochent malades, non <rire> Ils ont rentré effectivement, il a senti que le cancer était là, la sienne, le moril était là, les entrailles, il ils tout brûlés. Mais ce qu'il a fait, il s'est accroché au pantalon du Pardonne frère. Pardonne-moi, le frère dit, ce n'est plus mon affaire. Ce n'est plus mon affaire, c'est une affaire entre toi et Dieu. Ah mon frère, et le pardon Souvenez-vous, frère, Vous êtes assis, vous êtes assis, vous entendez. Vous entendez quelle est la disposition de votre cœur. Si Dieu vous l'a prouvé, si Dieu vous l'a confirmé, si Dieu vous a montré que... Si Dieu te parle, si Dieu te confirme qu'il est vivant et qu'il est au milieu de nous, en agissant effectivement comme il a fait en enfants d'Israël, et que ce n'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire de Dieu effectivement, pourquoi ne croit-on pas ça Nous l'avons entendu, il le verra bientôt. Parce que vraiment, tu crois qu'il le bientôt. Parce que si vous le croyez, vous savez, Frère Mondal me dit, Frère Léonard, j'aimerais bien qu'il vous envoie, en vous me dit, mais Frère Léonard, pour faire ce que Dieu a fait maintenant quand Côte d'Ivoire, il me dit, mais tu te souviens, je l'ai dit, mais tu te souviens de tous ces jeunes-là qui sont venus, effectivement, des jeunes soeurs, venus après avoir écouté, apporté tellement à toucher, il me dit, Frère nouveau, je vais vous montrer les sujets, il Frère nous voulons que pour nous voulons que notre vie change. Et depuis que tu as prié pour ce jeune-là, il dit dans mon église autre chose. Elles sont le premier éclat. Alors, le feu, ils se retrouvent ensemble. Le feu qu'il y a dans la salle. Elles prient, elles se donnent à Dieu, leur vie est complètement change. Le zèle de la parole. Mm -hmm. Vous savez, c'est très touchant. Ce sont des jeunes qui s'égalent pour la parole. Des mm -hmm. jeunes touché dans leur cœur. Oui, alors quand on parle des autres aussi, les témoignages de Dieu. C'est autre chose. En fait, on voit en fait, la, la percée de la parole de Dieu. Quand on croit, quand on reçoit, quand on entend, ça rentre dans l'âme. La personne change. Même, vous savez, quand vous quand ils écoutent l'attitude qu'ils ont fait en silence. Les témoins, ils je verra et soeur on ne va pas vraiment prêter attention parce le les, les voitures les vêtements l'argent dont vous partez je vais partir pour aller travailler je vais faire ceci tout cela restera mm -hmm. toi tu seras devant la part du jugement qui va te défendre c'est Jésus dont tu prends à la légère les choses dont il te parle aujourd'hui qui te défendra tu Seigneur sais, je suis sur votre pays tous les hommes vont courir après moi. Vous savez, même les vieilles, on sont tous bien, Mais les vieilles qui sont dehors là avec des dentiers là, dehors là. qui marchent comme ça. Et c'était aussi jeune. Oui. N'est-ce pas oui. vrai oui. Oui. Regardez vos photos. Je veux dire que vous n'avez pas vu Regardez vos photos quand vous avez 15, 14 ans. Vous étiez, non Là, on est un peu plus âgé, n'est-ce pas oui. Comment vous étiez à 15-14 ans ça non oui. et maintenant, parce que bon, on attend de 50 ans, vous hein? allez oh, nous sommes jeunes, nous avons la beauté avec nous, mais la beauté, elle va. Est-ce que je suis belle Vous dites, je suis la plus belle, je suis la plus la plus la plus la plus. La plus. Oui. c'est rien, mais vous savez, si on va dans, dans le cimetière, si on cherche où se trouver les plus belles, on va en trouver hein? oui. ah, dans la top de leur fleurage de la beauté, là. Mais la beauté, la puissance et la vie. Et celle que Dieu a passé. Le cœur sera. Amen. Je lis cela et puis je vais vous dire. C'est pas vrai? Oui. Je crois que c'est dans le proverbe au chapitre. Nous lisons, devant nous. prions ensemble. C'est là. Proverbe au chapitre. Et Dieu vous bénisse. Nous lisons le proverbe au chapitre. Voilà. Proverbe 31. Dis-vous là. Proverbe 31, verset 10, je vais lire jusqu'au verset 10. Bien, je prends Qui peut trouver une femme vertueuse? Oui, Elle a bien plus de valeur que le père. Vous entendez cela? On n'a pas besoin de... Voyez, comme aujourd'hui, on va dire, les on qu'il faut mettre des coups aussi là-bas, des boutons, de père à dire, ah, je suis la plus belle parce que j'ai mon corps, Arrière, ça. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, il se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Il est comme une, un navire marchand et la main son près de loin Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit et donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses serviteurs. Elle pense à un champ et la est des fruits de son travail et elle plante une vie. Et les jeunes se disent, bah, oh, ça ne nous concerne pas, parce que si on parle de femme, non, non, non ça vous concerne aussi. Parce que vous êtes censé pouvoir devenir comme cela. C'est un modèle, c'est vrai, vous connaissez, vous connaissez la habituel. Vous là. Vous voyez comment cette jeune fille s'est comportait avec réellement sa, sa belle-mère, effectivement. En vous connaissez cela mm -hmm. Comment elle était C'est comme cela qu'on a aimé par rapport à ça. Boaz regarda, vite, effectivement, son empressement, son obéissance, sa manière, Le cœur de Boaz était. Transporté. C'est vrai, non? Oui. Ça fait du bien de déboucher un peu, hein? C'est un peu si on peut se fatiguer un peu, je oui. vais Alors, oh là là. Elle sait les forces, elle a fermé ses pas, et sait sans, elle sent ce que c'est qu'elle gagne, bon. Sa lame se dépointe pendant la nuit, elle met la main à la et ses doigts tiennent le fison elle à la main aux malheureux, étant la main à l'indigent, elle ne craint pas la neige pour sa maison, Quand toute sa maison elle est vêtue de commoisiers et s'est fait des couvertures, elle a des vêtements de fin, là, de coupe, son mari est Lorsqu'il avec les anciens du pays, elle fait des chemises et le vent, elle livre les ceintures aux marchands, et elle est vêtue de, de force et de gloire. Ses elle s'est de l'avenir, et ouvre la bouche avec sagesse. N'est-ce pas vrai Amen et les institutions aimables sont sur sa langue. Et bah, oh, les jeunes soeurs sont toujours comme ça. ça Vous avez oh Tu es toujours là, les mamans. là J'ai dit qu'il était toujours le jeune soeurs Oh, c'est toi, la maman, qui étais un exemple pour les autres, effectivement. Même si elle a commis des erreur, apprends-la avec beaucoup de sagesse. Beaucoup d'amour. Et montre lui effectivement, que tu comprends. Parce que quand tu te dis, tu as commis la même, la même chose. Maintenant que tu as grandi, ah, non, non. au départ, le soeur, papa, non. Enseigner avec sagesse. Avec Alors, il dit, elle ouvre la bouche avec sagesse, effectivement, les instructions et sortent de sa bouche, sur sa langue, elle elle fait ce qui se passe dans sa maison, et ne mange pas les peines à la paresse. Ses fils se lèvent, elle dit, bien heureux, heureuse, effectivement. Et son mari se lève, il de louange, plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Vous suivez Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. <tus> N'est-ce pas mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse. Vous voyez cette grâce-là C'est quand vous la voyez marcher comme ça. Vous voyez ça C'est pas la grâce de la Bible, en fait. C'est La manière de pouvoir s'est déranger. Vous voyez ça Vous comprenez, non Oui. Oh, quel est-ce est gracieux, est ça, c'est La grâce est trompeuse. Et la beauté La femme qui crée l'éternel. Celle qui sera oui. Amen. Alléluia. C'est cette beauté-là que Dieu place dans le cœur. Ce respect, cet amour, cette confiance. Vous savez, euh, une femme qui a, qui a trouvé grâce aux yeux éternels, une fille qui a vraiment la crainte, le respect, et surtout la, le respect à la parole, le respect à l'endroit des frères, le respect à l'endroit de tout le monde, effectivement. Vous savez, c'est ce que les jeunes soeurs ne comprennent pas. Vous avez ici les futurs belles-mères, non Là, Ici, elles ont des futures belles-mères. Et ceux que de jeunes qui sont ici, qui seront des futurs époux. C'est pas vrai ah oui. Donc c'est à ces futurs belles-mères et beaux-pères, effectivement, que nos jeunes doivent montrer que nous avons un caractère. Mmh. Qui est un caractère de filles de Dieu qui ont été touchées dans leur âme pour que le frère ou la sœur prenne plaisir ah, à Mon fils, si tu étais, si tu pouvais voir tel soeur. C'est vrai, non vous ne voulez pas l'avouer, mais c'est le que vous dites parfois. Vrai, oui. Tu dois voir telle seul effectivement, cette jeune soeur, combien, et c'est comme ça, et puis il est respectueux à l'endroit de tout le monde. Mm -hmm. Mais celle qui a la langue, qui parle comme ça, il ne faut même pas dire sa belle, non mm -hmm. On a un témoignage de celle qui ne parle pas. Celle qui est vraie, celle qui est sincère, celle qui aime Dieu de tout son cœur, alors on en parle. Et le témoignage s'en comme On a ah. l'air vite aussi de ah, vous étiez assis, vous étiez fatigué, vous n'avez pas fatigué. Mais que je suis sans le non. Si tout <coughs> ton sang Merci pour moi et